ou quoi Tranquille ou quoi ouais ouais tranquille. Alors, vous la sentez, cette petite victoire du Paris Saint-Germain hein? Cette victoire écolo dans un stade bien éclairé. Vous avez vu les deux buts de Kylian Mbappé hein? Et vous voulez que lui, il prenne le train Bande de malade. Bon alors, déjà dans un premier temps, tous ceux qui ont la haine contre le Paris Saint-Germain, mangez votre, euh, vos excréments. Voilà. Donc euh, les excréments, c'est quelque chose... Euh, de très bon pour vous, parce que vous avez la haine contre le Paris Saint-Germain. Vous comprenez Nous, le Paris Saint-Germain, on a quelqu'un qui s'appelle Neymar. Vous avez vu comment il est trop en forme Oh là là, il n'a pas eu la chance de marquer aujourd'hui. Tout a été pour Kylian Mbappé. En deuxième mi-temps, on a vu un petit peu que euh, le Marabout Pogba, il avait quelques petites notions en matière de, de sort, parce que là, normalement, Mbappé, il y a des trucs qui est, qu est pas censé rater. Il a raté. Bon, c'est pas grave. On l'a frappé, la vieille dame. La vieille dame, maintenant, va aller se poser aux alentours du bois de Boulogne, tranquillement. Voilà, et puis ça va être carré. Là, on est actuellement premier euh, du, du, du classement de la Ligue des Champions. On les fracasse, on fracasse toute la France. On, a, on vient de frapper Nantes, là on frappe la Juventus. Vous comprenez hein On passe de Nantes à la Juventus. C'est du grand n'importe quoi. Vous avez la haine, c'est pas grave. Ceux qui sont contents, on est ensemble, on s'aime. Tous ceux qui sont écolos et qui ont la haine contre le Paris Saint-Germain, sachez... On va continuer à prendre les avions parce que les trains ne sont pas disponibles la nuit. Tu comprends Et nous, nos joueurs, ce sont des professionnels. Là, ils vont tous rentrer chez eux de manière écologique dans leur voiture électriques. Là, personne ne parle. Quand c'est pour parler de « oui est-ce qu'ils vont prendre le train ?» Comme ça, la société de train va empocher des millions alors que eux, ils sont tout le temps en retard. Là, quand c'est pour donner des horaires de train à des stars, ils sont là. Mais nous, la population qui voulons tout, tous les jours voyager, ils disent que ouais, le train est supprimé, le train est en retard. Donc vous, vous voulez faire déplacer le Paris Saint-Germain dans des conditions luxueuses alors que vous n'arrivez même pas à le faire quotidiennement On n'a jamais vu de train luxueux. Et vous voulez demander à Messi, Neymar, ceux qui viennent juste de gagner un match de Ligue des Champions, de prendre le train Mais vous êtes vraiment arriéré. non fallait mettre des chevaux et des calèches fallait mettre tout ça et puis Neymar Messi Mbappé allait monter sur la calèche si c'était en mode calèche là le Paris Saint-Germain ils auraient pu monter dedans tranquillos. Neymar il prend sa petite couronne de roi Messi il prend sa petite chèvre en mode goutte Mbappé il peut courir à côté des chevaux et puis on continue à vous fracasser toute l'année. En tout cas, je suis content. Je ne vais pas beaucoup parler en matière de ligue des champions. Hein? Pour l'instant, on ne parle que du présent. On vient de fouetter la vieille dame. On s'en fout de son âge. Elle est venue, elle a dit « oui, je suis une vieille, je ne sais pas quoi, il faut nous respecter. » On lui a dit « écoute, ici c'est le football. Hein? Si tu es venu jouer au foot, nous on va te frapper. Que tu sois vieille, et que tu sois une dame ou pas, on est là pour t'exterminer. Te » pour c'est vrai que tu nous as mis un but, tu nous as fait un peu de charme, tu nous as fait un petit peu pitié, parce que tu as une histoire. Mais aujourd'hui, on a vu que vous étiez trop nuls. Hein. Même ton entraîneur, il a dit, nous on sait qu'on va perdre contre le Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce qui s'est passé Vous avez perdu.